Oui, bonjour la famille, bonjour tout le monde. Bonjour la France, l'Europe. Vous êtes en direct, c'est le grand maître marabout à Lyon. Pour oh, un nouveau astuce, un rituel de retour affectif. En 24, ça là c'est 24, le même jour. Le même jour. Et ce rituel ça coûte cher. Ça coûte. C'est Chez... ce rituel pour faire revenir l'être aimé en 24 heures le même jour. S'il vous quitte, le même jour, le même jour, il va revenir. Il faut avoir ces... ce grand génie. Vous avez vu, regardez bien. Bien préparé. D'accord? Mal le mâle ça c'est l'homme il représente l'homme bien préparé sacré comme ça et voici la femelle la femme vous avez vu la femme d'accord et sans plus tarder je vais commencer avec les, les rituels Retour de vos bien-aimés, le retour de vos bien-aimés. Il faut prendre la photo de l'homme, d'accord, et et attaché, bien attaché. regardez très bien, d'accord, le retour affectif, je suis l'unique, l'unique marabout qui connaît le secret du retour affectif, d'accord, contactez-moi seulement sur mon numéro, WhatsApp, plus 229, 94, 61, 69, 61, d'accord, non, il faut bien attacher d'accord bien attacher et demander les vœux demander les vœux d'accord demander les vœux c'est ça la seule astuce d'accord bien attacher comme ça d'accord vous avez vu bien attaché. faire revenir votre bien aimé en 24 heures jeudi en 24 heures le même jour qu'il vous quitte ou bien il ou elle vous quitte vous a quitté le même jour elle va revenir le même jour il va revenir d'accord maintenant prenez la photo de, de la femme D'accord, voici l'homme, d'accord, ça dedans. regardez très bien, d'accord, le grand maître à Léon. je suis disponible au numéro plus 229. 94 61 69 61. Contactez-moi. La satisfaction est garantie. Et ce rituel, ça coûte 3000 euros. 3000 euros. Pour le retour immédiat. Le retour le même jour de votre âme sœur. D'accord, de votre âme seule. J'ai oublié quelque chose. Une fois attaché comme ça. D'accord. Maintenant, je prends ce deux bon. D'accord. Maintenant, il faut prendre les deux. D'accord. Vous avez vu. Vous avez vu. Vous avez vu. Mmh. Maintenant, il faut les mettre maintenant ensemble. Ensemble. Maintenant, et attacher les deux maintenant ensemble. bien attachés et avec ce rituel c'est le même jour il va revenir le même jour il ou elle va revenir et venir demander pardon et s'il revient il ne va pas il ne va plus partir même ce rituel vous qui avez problème de travail, problème dans vos et dans vos dans travail dans vos boulots avec votre patron avec ce rituel si on fait ce rituel vous aurez la satisfaction vous allez avoir de grands postes de bons postes de bon travail contactez moi au plus, au 229, 94, 61, 69, 61. Maître Karabou, allez-vous. Je suis disponible pour vous. Voilà, le rituel est terminé. Ça reste l'attachement bien attaché. D'accord?